Je suis vraiment désolée, Chacha. Mais je vais faire du bruit. hein Bah ouais. hein C'est vraiment l'animal le plus beau et le plus gentil de la planète. Félicitations. Mais je fais comment, moi Tapa, tapis, merry Christmas. Hey, hello, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On est le 1er décembre. Ce n'est pas une vidéo de Noël. Yeah. Et j'ai ressorti. Eh, hey, qui se rappelle Jackie le sapin. Demandez pas pourquoi, déjà à cette époque... Euh... Aujourd'hui, vidéo de l'ancien temps sur YouTube, vidéo favori, un pot pourri de trucs trop cool que j'aime trop. Ah bah voilà, j'ai trouvé mon titre, moi qui galérais. J'ai découvert et redécouvert en fait certains trucs ces derniers temps et j'avais vraiment envie de vous les montrer, vous partager un petit peu ces gros coups de cœur. Bon par contre, on est loin d'être que sur de la beauté, parce que bon, j'en ai quand même, mais finalement très peu. Donc écoutez, traite de blabla et FELIZ Nabidad. Les premières choses que je voulais absolument vous montrer, ce sont mes cotons réutilisables. Alors ça, on connaît, sauf que personnellement, j'avais du mal à trouver des cotons assez grands qui restent doux avec le temps. Je vous en avais parlé que j'en cherchais. Et vu que vous êtes une communauté géniale, on pourrait croire que c'est ironique, mais pas du tout. Il y en a une d'entre vous qui m'a contacté et qui m'a dit « Écoute Margot, moi j'en fais maison et je te les vends si tu veux. » Donc voilà comment sont les cotons. Alors déjà, ils sont trop mignons. Ça fait depuis septembre que je les ai et quand ils sont propres, ils sont pas tachés. Je vous ai ramené des salles pour vous prouver. Que c'est rempli de fond de teint, de mascara, de, de, des fois de rouge à lèvres. Bon, alors déjà ils sont grands, carrés, moi c'est ce qu'il me faut parce que je, je veux me faire toute la gueule d'un coup. Moi je suis une feignante, ok Du coup il me fallait un truc efficace et pas cher. Efficace et pas cher Ils sont super bien faits, ils étaient pas très chers. Donc en fait je vous donne son Instagram parce que pour tout vous dire c'est pas son activité principale, mais elle a quand même une page Instagram et elle, fait, elle est loin de faire que des cotons réutilisables. D'ailleurs tant qu'on y est, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon petit compte Instagram c'est un petit bout, donc elle s'appelle Chloé. En plus, elle est bretonne. Par exemple, donc là, on a les fameux cotons réutilisables. Ça, c'était les miens, ils étaient arrivés comme ça. Pas trop stylé, genre. Mais vous voyez, elle fait par exemple là, on a des langes. Un protège. Si, un protège carnet de santé, c'est archi stylé. Hop, encore d'autres cotons. Donc il y a plein de motifs. Hein. Donc c'est vous qui choisissez le genre, les couleurs, etc. Oh non, mais c'est trop kiki. Et donc, c'est cousu main, tout est fait main par elle. 2 euros le coton. Donc pour les 8, j'en avais eu pour 16 euros. <rires> parce que bah tu les rentabilises très très vite vu que je n'utilise plus du tout de coton jetable mais ce que je fais c'est que je fais d'abord un lavage à la main donc euh, avec un savon tout simplement, j'enlève le plus gros du maquillage et des tâches, en général presque tout est parti et après ça part en machine dans un petit filet donc avec ma machine, avec me, le reste de mon linge quoi, vraiment mais c'est la révélation et je vois la différence, c'est impressionnant, mais en plus de ça j'utilise plus non plus de serviettes jetables, donc serviettes hygiéniques, donc vraiment ma poubelle de ma salle de bar, bah je la vide de quasiment jamais quoi parce que je mets presque rien dedans. J'ai envie d'encourager les, les créateurs qui sont pas trop connus je sais que j'aurais pu le faire moi même les cotons mais enfin je suis une quiche, hein, je sais même pas recoudre un bouton, Qu qu'est-ce tu veux que j'aille faire des cotons des maquillants et ils sont toujours aussi doux au top. Deuxième gros gros coup de cœur. alors ça attendez, attendez je sais je vous en ai déjà parlé dans mes indispensables de l'automne que je te mettrai dans le petit i si jamais mais je voulais vous en parler plus en détail parce que encore du temps à passé et les les résultats sont tellement énormes que je peux pas ne pas en parler. Le soir avant de me coucher, je mets de l'huile de jojoba bio pure avec quelques gouttes d'huile essentielle de lavande vraie sur mon visage. Quand je vous en avais parlé dans la vidéo, ça faisait genre 2-3 semaines que je faisais ça, je voyais déjà des résultats. Là, ça fait maintenant un mois, un mois et demi, je pense quelque chose comme ça. C'est flagrant. Je, ma peau n'a jamais été aussi jolie depuis je sais pas combien de temps et pourtant j'ai une peau acnéique de ouf, tu vois. Donc je... mystère et boule de gomme. Wow, cette expression années 50, genre. Moi, celle que j'ai, c'est de la marque Avril, donc l'huile de Jojoba. J'en mets genre 2-3 pompes sur tout mon visage. Et euh, après, mettre des bien laver la peau, etc. Ça va vraiment la renourrir. Et je la sens beaucoup plus... Je sais pas comment vous dire, genre lumineuse, bombée, ça m'a pas du tout créé de poussée d'acné, bien au contraire j ai, j ai... maintenant j'ai un bouton de temps en temps, j'aurais jamais cru dire ça je touche de la peau de singe pour que ça continue comme ça et je mets 2-3 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie alors ça, faut vous méfier, les huiles essentielles faut toujours tester sur un autre bout de peau, genre le poignet avant, elle a énormément de bienfaits donc par exemple pour la peau, mais même pour plein d'autres trucs par exemple pour la peau, elle est réparatrice, régénératrice pardon, purifiante également, en fait l'huile essentielle de lavande paraît-il que c'est apaisant, calmant et moi ça m'aide à m'endormir parce que vous le savez je suis, je suis moi je suis team insomniaque un hein. mois dormir 3 heures dans une nuit c'est genre normal <rire> et j'en ai marre de ça d'ailleurs genre ça ça m'aide aussi j'ai vu la différence et je, je savais même pas que c'était apaisant puis après j'ai lu sur internet je me suis c'est bizarre quand même et effectivement c'est apaisant pour la peau c'est vraiment que c'est cicatrisant et je l'ai vu mes boutons partent plus vite et me font moins de traces bref voilà pour l'huile essentielle de lavande et l'huile de jojoba je voulais vous en reparler parce que vraiment c'est même plus des coups de cœur, là c'est que ma peau n'a jamais été aussi belle lumineuse nourrie sans faire de et mon chat fait de plus en plus de conneries. Au revoir pout pout Ah non mais là tu vas encore faire des conneries mais dans une autre pièce. Non bah non ça marche pareil les pièces. Donc voilà, si vous avez une peau acnéque, moi j'ai vu de ouf la différence d'utiliser ça la nuit. Alors troisième chose, quand je vous ai dit qu'il y aurait de tout, il y a vraiment de tout. Je vais vous parler d'une application photo euh, qui est gratuite et que j'ai découvert il y a vraiment peu de temps. Mais putain, mais c'est la révélation, mais vraiment. Vraiment, c'est un truc que je cherchais depuis longtemps et je trouvais pas et j'ai enfin trouvé. En gros, je cherchais une application qui me fasse un flou d'arrière-plan parce que des fois quand je prends mes photos avec mes caméras ou quoi, je trouve que j'ai pas assez de flou et ça rend pas comme j'aimerais. Des fois j je veux faire un bokeh, genre tu vois, avec des lumières derrière, et euh, j'ai pas parce que je prends mes photos toute seule et des fois c'est très galère de faire le focus de machin du truc bref ça s'appelle focus c'est gratuit vous inquiétez pas parce que moi jamais je paye les applis flemme de payer <rire> et ça va déjà je paye netflix tous les mois 10 heures machin truc truc on peut en plus payer des applis je vais vous faire une photo devant vous oh le chat est de retour pour vous jouer des mauvais tours qu'est ce qu'il veut le chat <rire> hop attention je vais faire la meuf mais vous allez voir waouh quelle belle photo oh, cette tête et tu vois je sélectionne mon visage et là tu as différents styles d'ouverture en fait, donc ça c'est la photo de base. Tu vois ça fait un petit bouquet. Bon là ma guirlande, on voit quasiment rien, mais ça rend trop trop bien, je trouve. Attendez, on va faire avec une autre photo. Ça c'est une photo que j'avais faite il y a un moment hein. Ça c'est la photo de base, je mets sur ma tête le focus parce que je veux que ça reste focus sur ce plan-là. Et hop là, et je fais petit à petit. Bon là je vais mettre à fond pour vous montrer, mais bon là ça fait trop flou, mais sinon le flou est vraiment propre, je trouve et ça rend super bien. Genre les contours sont pas dégueu par contre cette tête est vraiment dégueu. Moi le matin. <rire> J'adore cette appli mais depuis que je l'ai découverte mais elle est incroyable. J'avais oublié que j'avais screené ça oh, tellement moi avec ma lavande ah Donc voilà pour cette appli de retouche de photos que vraiment, enfin, grosse découverte. Et on repart vite fait dans la beauté, dernier produit de beauté. En fait, c'est un produit que j'ai depuis très longtemps, mais que j'avais rangé dans un coin et que j'avais complètement oublié. Il s'agit d'une palette très sale, parce que je suis une meuf pas très propre apparemment, de la marque SLA. Donc c'est une palette d'highlighter, c'est la Make Me Glow. Il y a trois highlighters qui sont, mais incroyable celui-ci il est incroyable c'est celui que j'ai mis aujourd'hui mais je sais pas faire comme les youtubeuses là en plus je louche quand je fais ça j'adore j'en ai mis beaucoup mais j'adore et vraiment c'est hyper pigmenté pas très poudreux là tu vois j'ai fait un passage bim bim le focus merci wow hyper pigmenté pas trop poudreux et là je l'ai ressorti pour les fêtes, ça va être parfait. On continue. Il y a un petit côté que je vous ai jamais trop montré sur YouTube, qui est mon petit côté geekette. Je dis bien geekette parce que je suis une mini-geek. Et je me suis fait un cadeau de Noël à l'avance, et vraiment, je suis retombée en enfance. Et putain, je, je pourrais passer ma vie à jouer à ce jeu, mais je, je me l'interdis. Ce jeu, les gars, mais... Crash Team Racing, je veux pas entendre la Team Mario Kart là. Non non non la Team Mario Kart, elle se calme tout de suite. Crash Team Racing, c'est dix fois mieux. Et je l'avais sur PS1 les potes. Et vous savez quoi J'ai découvert que sur Vinted on pouvait acheter des jeux vidéo. Je savais pas. Du coup je l'ai eu à pas cher. Il est comme neuf. Enfin j'étais refaite quoi. D'ailleurs, faites péter vos Vinted en commentaire. Je vous achète des vêtements. J'ai vraiment envie de me faire une session shopping, donc faites péter vos Vinted. Bref, et du coup je l'ai acheté là-dessus et putain mais je revis quoi. C'est. Enfin je revis. La meuf pas du tout dans la but mais pas du tout quoi. Ce qui est génial c'est que t'as un mode aventure, t'as un mode en ligne, t'as un mode bah sinon arcade normal. Je surkiffe, purée ouais. Je suis dans une vidéo à l'ancienne Vous vous rappelez des vidéos Share the love Mais je la connaissais déjà Mais là révélation quoi La chaîne YouTube de Jules Infinity Donc de Julie euh, Je la suis depuis un long moment sur Instagram Et déjà sur Instagram Je, je l'aime cette personne Vraiment je, je l'aime trop Et elle s'est remise à publier des vidéos sur YouTube Et ces dernières vidéos Mais trop touchées Je les trouve super belles Super bien faites Genre les vidéos que j'aime trop C'est ce genre de vidéos Vraiment ces créateurs là Ces YouTubers là Et putain mais Julie Elle est incroyable quoi Je te jure c'est une bouffée d'air frais que ce soit sur Insta ou sur YouTube et ces dernières vidéos sont géniales et m'ont pris en plein cœur vraiment ça fait un peu ASMR mais pas moi j'aime pas l'ASMR donc non pas vraiment non plus mais tu sens que c'est des vidéos ultra sincères faites euh simplement et en même temps tellement bien écrite et tout, Enfin, je vous conseille juste d'aller voir sa chaîne déjà et ses dernières vidéos parce que c'est une personne qui me touche tout simplement, que j'aime suivre vraiment je vous conseille d'aller la voir, ça n'a rien à voir avec ce que moi je fais par exemple <rire> même si j'ai déjà fait ce genre de vidéo aussi mais il y a des années ça m'a rappelé ça aussi, je pense qu'il y avait un brin de nostalgie aussi et euh, sa vidéo partir seule je crois qu'elle s'appelle comme ça, je sais plus, elle m'a donné qu'une envie que je prenne des billets de train ou un airbnb où je m'en fous et que je parte aussi quelques jours seule, me bah, elle passera jamais par là, mais si jamais. Euh... Cœur sur toi quoi, et continue, je t'en supplie, j'aime trop ce que tu fais. Et dernier coup de cœur, euh, une série. Une série qui est très connue, donc c'est pour ça que je vais être très rapide finalement, mais que j'avais jamais regardé. En gros, avec mon père, on cherchait une nouvelle série à regarder tous les deux parce qu'on avait déjà fini The Walking Dead et qu'on n'arrivait pas à trouver des séries en commun. On a essayé Peaky Blinders, on n'a pas aimé, donc non, ce ne sera pas cette série. Je vais me faire taper par tous les fans de Peaky Blinders, mais je sais pas, on n'a pas accroché. Mais par contre. Une série très connue, hein Murder. Oh mon dieu. How to get away to murder. C'est pas ça. How to get away de murder. How to murder. <rire> anglais C'est très dur de devoir attendre que mon papa il rentre du boulot pour continuer en fait. En gros c'est plein d'étudiants en droit qui sont dans le cabinet d'une avocate hyper connue et hyper réputée et du coup bah c'est la meuf principale. Et du coup bah à chaque épisode c'est un nouveau jugement, un nouveau procès et du coup bah on voit comment ils font pour défendre euh, leurs clients. Et il y a plein d'histoires à côté forcément et j'aime trop trop trop trop trop. Oh, ça me rappelle Lucifer rien à voir. Mais j'ai tellement hâte que ça reprenne ça aussi. Donc voilà Murder c'est sur Netflix mais comme d'habitude euh, vous pouvez Trouver ça ailleurs, je suis sûre. Voilà tout le monde pour cette petite vidéo à la cool, en mode pensée dans ma chambre, dans mon lit, guirlande, tinti, tintin, tintin. N'hésitez pas à donner vos favoris, vos coups de cœur, tintin, tintin en commentaire, vraiment qu'on partage tout ça et qu'on découvre des choses ensemble. Moi j'espère que mes petits favoris vous auront plu, même s'il y a eu un petit peu de tout et du n'importe quoi, mais c'est pas grave. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao!